Je suis Miss Prickly, la dessinatrice d'animal Jack. Et aujourd'hui, on va essayer de, bah, de dessiner Jack et d'apprendre toutes les étapes qu'il faut pour bien réaliser le dessin. Je commence en général toujours par un cercle. Ça permet. Alors, le cercle, on ne le fait jamais en une seule fois. Si on le fait en une seule fois, il est jamais parfait. Donc, on essaye, voilà, de l'arranger s'il y a besoin. Une fois qu'on est ici, on va commencer à placer les yeux. Et le nez, la bouche. Donc pour ça, on utilise deux lignes qui sont pas forcément euh, bien droites. Parce qu'en en fait, elles vont suivre la courbe du cercle. Une fois qu'on a ça, on a tout ce qu'il faut. On va commencer au niveau de la croix à placer le nez. Donc le nez, c'est une espèce de petite, euh, de petite colline en fait. Je... C'est pas très très compliqué. De chaque côté, on va placer les yeux sur les lignes que on a réalisées tout à l'heure. Ces deux cercles vont vraiment placer nos yeux. Une fois qu'on est là, on va placer les petites narines. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la bouche. Et Jack a plutôt tendance à être un enfant euh, jovial. Donc on va plutôt le faire sourire. Et pour ça, c'est tout simple. On va faire une courbe qui va à l'inverse de la courbe des yeux et on va lui faire un grand sourire Une fois qu'on est à cette étape il va falloir commencer à réfléchir à placer la chevelure Alors les cheveux c'est pas ce qu'il y a de plus simple euh, parce que Jack il est plutôt décoiffé donc on va essayer de trouver une forme qui, qui ressemble à une espèce de triangle donc pour le moment, enfin un triangle, <rire> c'est plein de choses différentes. Mais au début, je pars vraiment sur la racine des cheveux. Alors il a, il a plutôt l'arrêt la, la sur le côté, donc je vais plutôt prendre à droite de, du centre de mon visage. Et je vais placer une première mèche et une deuxième à droite. Et vous voyez, ça fait comme un M, un espèce de grand M hein, évidemment. Donc là, voilà, on a tout ce qu'il faut. Pour placer sa chevelure. Une fois qu'on est là, on peut commencer à mettre de l'épaisseur sur les fameuses deux mèches qu'on a fait devant. Et puis derrière, bah, on s'amuse, il est un peu décoiffé, donc on part sur des mouvements un peu zigzag comme ça, vous pouvez voir. Là, on a pratiquement tout ce qu'il faut, il y a juste que bah, il, est, il a toujours une tête un peu euh, ronde, donc on va on va essayer de remodeler son visage. Pour cela, on va partir du côté droit du visage, puisqu'il est un peu de trois quarts finalement. Je vais, prendre, je vais placer une courbe 2 dans ce sens-là, et après suivre la forme de mon cercle. Et je vais remodeler. Vous voyez, mon cercle, je l'arrange un petit peu. Vous, il n'y a peut-être pas besoin, mais moi, j'en avait un peu besoin. Ensuite, il a un petit menton. En fait, c'est le nez qu'on inverse. Et qu'on met en dessous une fois qu'on a ça on va placer un peu le buste donc il a un petit coup qu'on fait juste au dessous du menton c'est pour ça que je l'ai fait ça me fait un repère et ensuite on va partir sur un V de chaque côté on fait partir les épaules et le début des bras ensuite on place son buste et on commence à placer alors regardez je fais de nouveau un M c'est pour le col de chemise ensuite je vais un peu placer les cheveux en arrière plan et là j'ai vraiment ma base j'ai tout, toute ma construction qui est posée et c'est seulement maintenant que je vais pouvoir commencer à partir dans les détails euh, on va quand même placer les sourcils alors les sourcils ils sont un peu en forme circonflexe de chaque côté, et à partir de là, ici pareil, je vais mettre des mèches un peu en dessous. Ah, j'ai oublié les dents. Alors, les dents, il a les, de les dents de devant qui sont un peu plus proéminentes que le reste. Je dis pas que c'est un lapin, mais presque. Donc, on, on va partir comme si on faisait les dents en haut, mais au milieu, on va rajouter deux petites quenottes un peu plus épaisses. Voilà. Une fois qu'on est là, si vous vous sentez, vous pouvez prendre un feutre noir, sinon euh, vous pouvez continuer au crayon et vous pouvez appuyer un peu plus. Moi, je vais prendre mon feutre pinceau qui va vraiment me permettre de partir dans les détails et essayer d'amener de, de, un peu plus de, bah, de vie à mon personnage. Donc, Je vais repasser euh, mon dessin, sachant que comme c'est de l'encre, je vais partir plutôt de la gauche pour aller vers la droite. Comme ça, je, enfin, si vous êtes évidemment droitier, si vous êtes gaucher, il faut essayer l'inverse. Donc voilà, on est parti pour repasser au noir. Donc vous voyez là, je, je suis assez fidèlement ce que j'ai déjà fait. Je peux quand même le corriger si j'ai envie. Donc les pleins et les déliés, ça permet de rajouter un peu de vie. Au personnage au dessin donc on va faire des traits épais et après des traits fins ça permet vraiment euh, un dessin beaucoup plus dynamique mais avec votre feutre noir euh, normal vous pouvez aussi tout à fait partir sur ce genre de, de choses je repasse les sourcils les sourcils je vais mettre quelques petits poils au début pour faire plus vivant Je vais travailler la forme du visage. Et je vais m'attaquer aux yeux. Alors, les yeux, on va essayer de faire la partie supérieure du cercle un peu plus épaisse. C'est ce qui va marquer euh, les cils du personnage. Et donc un peu plus fin sur l'ensemble, le reste du cercle. Ici, je vais placer deux petits traits pour montrer le le, bah, le nez, enfin l'arc l'arc du nez. Et je reprends, je fais la bouche. L'arrière des cheveux. Donc, finalement, la, la manière dont on fait un peu le, le, les cheveux, c'est un petit peu comme si on faisait de l'herbe en fait, un peu de la paille, c'est des, des allers-retours, des zigzags. Ensuite, je fais le coup et j'attaque la chemise. Donc pour les, les vêtements, on essaye, alors c'est toujours pareil, hein, pour rendre vivant un personnage ou, ou n'importe quoi, un animal, on va rajouter des petits détails. Et là, pour les vêtements, on essaye de faire un maximum de plis. Donc les plis, on va souvent les avoir au niveau des épaules, au niveau des coudes. Donc c'est pour ça qu'à cet endroit-là, je rajoute quelques petits plis. Et donc là, on a à peu près tout. Je vais faire donc les yeux. On va partir sur un cercle. Un deuxième et à l'intérieur de ce cercle on va refaire un peu un, un cercle et un autre petit à côté et on va colorier de noir juste le haut ce qui lui donne un regard vivant alors pourquoi on fait des petits cercles à l'intérieur c'est tout simplement pour marquer la vie c'est à dire que euh, c'est le reflet de la lumière dans la pupille du personnage. Je vais mettre deux petits traits pour montrer la vie. Les petites taches de rousseur. Au point où on en est, on peut commencer à mettre quelques petites ombres pour rendre un peu plus euh, en trois dimensions votre personnage. Donc on va noircir la bouche à l'intérieur pour montrer que c'est creux. marquer la langue, ça peut être sympa. Au niveau des cheveux derrière vous pouvez tout à fait coloriser et ce qui va caractériser Jack c'est qu'il a une chemise à carreaux donc on va aussi tracer les lignes les carreaux. On va également mettre une petite ombre sous la tête pour montrer la trois dimensions, Même en dessous des cheveux si on veut. Hop. Alors Jack, c'est un petit garçon complètement sauvage qui adore crapahuter partout. Donc pareil, on va rajouter quelques petites feuilles dans les cheveux. Il a un peu traîné toute l'après-midi à jouer avec les animaux. Si on veut le faire un petit peu content, on va rajouter quelques petits traits comme ça. Et voilà, votre jack est terminé. bah est à vous de jouer maintenant et j'espère que vous avez apprécié.